Bonjour et bienvenue à tous Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le... pour introduire toute la séquence sur la programmation dynamique. Je vais vous montrer le plan et tout le contenu sur ce chapitre et aussi essayer de dévoiler vraiment l'intention pédagogique. Ça c'est important pour bien vous donner la maîtrise de votre apprentissage. Voilà, et c'est une vidéo qui, va... qui peut servir d'introduction mais qui, je pense, est aussi très utile à voir à la fin pour prendre du recul. Voilà. Alors, les prérequis qui sont nécessaires à aborder la programmation dynamique sur notre chaîne, c'est d'avoir traité le problème de plus court chemin, et en particulier dans le cas des graphes sans circuit, et d'avoir discuté à cette occasion de la structure d'un plus court chemin, de la structure d'une solution optimale. C'est ce que je résume pour les chemins de façon informelle sur la chaîne, je le résume souvent en disant « tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin ». Voilà, ça c'est vraiment important, ça va constituer un peu l'essence de notre démarche. Alors, ce qu on, va, on aborde cette, cette, cette technique hein, sur la chaîne comme une activité de modélisation. On cherche dans un premier temps à faire des modèles de chemin. La démarche est toujours la même. Le point de départ, c'est toujours de se poser la question de la structure d'une solution optimale. Est-ce qu'on peut sur notre problème retrouver la propriété qu'on avait sur les chemins Alors, de façon générale, on cherche euh, la propriété suivante. Est-ce qu'une solution optimale est constituée avec les solutions optimales de problèmes plus petits Donc, le même problème pour des tailles plus petites. Si oui, eh bien on a peut-être une opportunité pour faire la même chose, pour faire un, un modèle de chemin. Donc ça c'est la première vision. Et là donc on, on cherche euh, un graphe acyclique, on cherche quels sont les sommets, quels sont les arcs, dans lequel on pourrait trouver un chemin qui représenterait une solution de notre problème d'origine. Notre problème d'origine, il n'a peut-être rien à voir avec des chemins, hein. on fait justement un modèle. Alors ça c'est important, et là on peut faire un modèle de. Alors on peut passer par les plus courts chemins ou les plus longs chemins, donc un min ou un max. Et on peut aussi faire varier les opérateurs hein, dans la fonction objective, c'est-à-dire qu'on peut avoir un chemin au sens de l'addition, au sens de la multiplication, on a toute une variété de possibilités. L'important, c'est que la fonction objective soit séparable. Voilà. Alors en face de ce modèle de chemin, si on reprend notre analyse de la structure d'une solution optimale, on peut être amené à formuler une décomposition du problème en sous-problèmes. Alors ça, c'est important, hein, parce que cette analyse-là nous permet d'identifier les sous-problèmes. C'est souvent un point de départ en programmation dynamique. Et on peut mettre ces deux visions l'une en face de l'autre parce qu'un sous-problème, c'est en fait un sommet de ce graphe. Et ici, si j'ai trois termes dans ma décomposition, c'est qu'un sommet dans ce graphe a de façon générale trois prédécesseurs, en fait, ici. Alors ça, c'est un exemple d'un exercice que vous retrouverez aussi sur la chaîne. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Donc en fait, ces deux visions, on peut les mettre l'une en face de l'autre. Et à partir de là, on peut écrire ce qu'on appelle l'équation de Bellman, qu'on avait déjà écrite dans les graphes sans circuit. Et comme on a un modèle de chemin, ben on peut écrire la même équation de récurrence, ici l'équation de Bellman. Et si on écrit cette équation non pas dans les termes du graphe, vraiment, mais dans les termes du problème d'origine, on est en train d'écrire cette fameuse équation de récurrence qu'on nous demande quand on nous demande un programme dynamique. Et ça, c'est très difficile à faire, et là on peut le faire plus facilement en partant, je pense, du modèle de chemin. Voilà la proposition. Et puis dans cette démarche, on a aussi immédiatement un algorithme hein, qu'on avait pour les chemins. Hein, cet algorithme il est toujours équivalent à un parcours de graphe sans circuit dans l'ordre topologique. Alors je dis équivalent ici parce que dans le cas des chemins, en fait, on avait le graphe en entrée. Le graphe était explicite. Ici, on peut faire un parcours de graphe implicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de construire vraiment le graphe. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un algorithme qui itère sur les, les sous-problèmes des plus petits vers les plus gros. Donc en fait, on, on c'est un parcours de ce graphe acyclique, mais de façon implicite. C'est pour ça que je mets « équivalent A ». Voilà, c'est une petite nuance. Alors ça, c'est la démarche. Donc sur la chaîne, on va la retrouver vraiment sur l'exemple du sac à dos. À travers trois vidéos, on reprend exactement tous ces points-là. Voilà, et puis vous trouverez aussi un ensemble d'exercices et d'exemples dans lesquels j'essaie de vous montrer comment est-ce qu'on peut, j'espère, apprendre à faire ça par soi-même. Alors l'idée qui est derrière, c'est que ben, de très nombreux programmes dynamiques ne sont rien d'autre que des modèles de chemin, donc c'est très utile de savoir faire ça, et on capture, je pense, vraiment l'essence de la programmation dynamique à travers cette démarche, à travers surtout la, la recherche de sous-problèmes, l'analyse d'une solution optimale. Alors sur la chaîne, on va aussi au-delà des chemins, il y a déjà un exemple sur la multiplication de matrices. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, si je reprends le schéma général, si on est au-delà des chemins, c'est qu'en fait, la seule chose qui change, c'est que la solution n'est plus nécessairement un chemin dans ce graphe acyclique. Elle peut être représentée par autre chose qu'un chemin. Mais au fond, tout le reste euh, demeure. Hein, en particulier, on a toujours ce graphe sans circuit, et on a le même algorithme de parcours de graphe. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il n'y a presque rien à changer. Voilà. Alors, sur la chaîne aussi, si cette chaîne a l'intérêt pour l'enseignement de l'aéro, d'une façon, voilà ce que j'espère... J'aborderai des, des thématiques plus avancées en essayant de connecter la programmation dynamique avec la programmation linéaire en particulier, et aussi avec le diviseur pour régner, hein, le divide and conquer en algorithmique. Voilà, de montrer tous ces liens, parce que je pense qu'ils sont très intéressants. Donc voilà le plan euh, de, notre, euh, de, de, de nos contenus sur la programmation dynamique dans nos cours et sur la chaîne. Alors avant de terminer, je voudrais juste résumer l'intention pédagogique. Donc euh, sur la chaîne, vous avez compris, on prend une vision graphe, avec un zoom euh, par les chemins pour parler de la programmation dynamique comme une activité de modélisation, et réussir à faire par soi-même, à écrire par soi-même cette fameuse équation de récurrence. Alors là, je vous mets un papier aussi de référence historique, on va dire, de Bellman sur l'algorithme qui concerne les plus courts chemins. Alors ça, c'est une vision, mais c'est pas la seule. Et une autre vision importante qui est une vision plus informatique. Dans cette vision, le point de départ, c'est qu'on a un algorithme récursif exponentiel, et on se rend compte que cet algorithme fait des appels redondants. Dans l'arbre des appels récursifs, il y a des appels redondants. Alors ça, vous pouvez aussi les retrouver, hein, on retrouve cette analyse sur les vidéos de la chaîne. Et l'idée, c'est de se dire, bah, si j'ai des appels redondants, je peux stocker le résultat au, au premier appel pour le réutiliser si on me repose la même question, si j'ai le même appel. Et ce faisant, je peux formuler un algorithme récursif qui a en fait la même complexité au pire cas que nos algorithmes de parcours de graphes. Alors avec une petite limite en pratique, pas au pire cas, mais en pratique, c'est-à-dire que les implémentations récursives tendent quand même à être, beaucoup, à être moins efficaces qu'une qu implémentation itérative dans le cas des graphes ici. Voilà, mais ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que je vous propose, ça c'est mon opinion, c'est de ne pas vous contenter de cette vision qui est une vision qui est séduisante parce qu'elle est facile à comprendre, en fait. On voit la programmation dynamique comme une technique de gestion de la mémoire purement informatique. Donc c'est assez séduisant, mais j'ai peur que si on se contente de ça, ce soit pas évident de remettre en œuvre la démarche face à un nouveau problème. En particulier, de retrouver cette équation de récurrence, hein, ce qui est le point de départ ici, de refaire cette analyse de la structure d'une solution optimale euh, et de refaire ce travail. Voilà. Donc, je vous invite <rire> à aller au-delà de cette vision informatique. Alors je mentionne aussi une autre vision plus générale, qu'on qu pourrait placer dans le cadre des processus de décision, qui est la vision un peu originelle aussi de, de Bellman, hein, dans son papier The Theory of Dynamic Programming. Alors Là, on est dans les systèmes dynamiques, il y a un graphe d'état, des variables d'état. On cherche une politique optimale, c'est-à-dire une séquence optimale de décision. C'est plus général et c'est aussi une, une, une façon, dans certains cours, d'aborder la programmation dynamique, dont je la mentionne ici. Voilà, et sachez que ces visions-là, ce slide n'est certainement pas exhaustif, parce que je pense que la programmation dynamique a pénétré énormément de disciplines, simplement parce que c'est un instrument de calcul vraiment puissant. Voilà, alors avant de vous laisser, je, vous, je mentionne juste une chose, on va essayer de mettre en lien euh, dans des vidéos des, des liens vers des exercices, hein, des exercices d'implémentation de ces algorithmes et aussi de, de modélisation de, de, de modèles mathématiques. Alors ça, ça se passe sur notre plateforme pédagogique, qui s'appelle CASEIN, qui est une plateforme ouverte, et sur laquelle vous pouvez certainement vous connecter avec votre login et mot de passe habituel. Vous sélectionnez votre université, et il y a des chances que vous puissiez vous connecter. Voilà, si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à demander à la création d'un compte étudiant, bien sûr. Voilà, donc ça c'est en cours, et j'espère que certains d'entre vous en profiteront pour essayer d'aller au-delà simplement de ces vidéos. Voilà, je vous remercie et comme d'habitude, je vous souhaite un bon cours.